Je vais m'occuper de la technique. moi bon, la technique. Je vais m'occuper de la technique euh, un petit peu et puis la... David va présenter et puis euh, moi je vais essayer de faire euh, en sorte que tout se passe bien entre nous tous. Euh, donc comme euh, il euh, y a déjà eu des messages sur le chat, euh, du coup, euh, n'hésitez pas à poser vos questions durant la présentation dans le chat. Euh, on y reviendra si besoin je couperai David pour, pour aller sur des éléments et sinon en fait on va avoir le, la présentation va durer trois quarts d'heure maximum puis après on va avoir un temps d'échange questions réponses donc on ira sur vos questions à ce moment là et, et donc sur cette première partie elle est diffusée sur les, sur les réseaux donc si vous ne voulez pas être vu vous pouvez couper votre caméra couper vos micros et juste être en écoute et puis sur la deuxième partie on va... On va être dans un mode interactif, donc on va arrêter le partage sur les réseaux sociaux pour pouvoir être un peu plus en mode intimiste et dans le respect du partage qui seront faits. Voilà pour le cadre. Du coup, je laisse la parole à David. Oui, extra. Merci. Jérôme, tu, tu enregistres aussi sur ton ordi Oui, bien vu. Hop, Je le fais tout de suite. Voilà. Hop. Donc, euh, merci, merci. Donc, bienvenue à, à toutes et toutes pour ce petit webinaire d'intro à la gouvernance partagée. Euh, L'objectif de cette, de cette soirée, c'est de euh, passer en revue euh, qu'est-ce que c'est que la gouvernance partagée et puis euh, quels sont les éléments qui la composent euh, dans cette idée euh, de l'annonce qui est faite d'équilibrer euh, ces deux énergies ces deux énergies du jeu et du nous qui sont propres, à, enfin qui sont pas propres, mais qui sont chères à l'instant Z. Et pour, pour vous embarquer dans ce voyage, eh j'ai choisi cette image de l'oignon et je vais paraphraser Simon Senec. Je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissent, il est connu essentiellement pour avoir fait un, un TEDx très inspirant, ce qui s'appelle Start with Y, duquel il a écrit un bouquin aussi. Et euh, sa phrase clé, c'est euh, « euh, Les gens ne vous achètent pas ce que vous, ce que vous faites, mais pourquoi vous le faites. » Alors, on n'est pas nécessairement ici dans une, dans une logique de vente, mais peut-être dans une logique d'adhésion. Donc, la gouvernance partagée, euh, c'est un certain nombre d'éléments. Il euh, y, a, y a des outils concrets, donc ça, c'est ce qu'on va mettre dans le what. Il y a des how, c'est… Euh, comment est-ce qu'on s'y prend, c'est des éléments qui sont plus conceptuels. Et puis surtout, il y a euh, le pourquoi. Et dans ce petit webinaire, eh j'ai vraiment envie de, de m'arrêter sur cette, sur cette partie-là. Et pour parler de ça, eh bien, on vous a envoyé une vidéo aujourd'hui. Alors c'est assez récent parce qu'elle est sortie il n'y a pas très longtemps, donc c'est la première fois que je l'intègre un petit peu dans ce, dans ce webinaire. Certains, euh, certaines d'entre vous n'ont peut-être pas eu le temps de la voir, ce n'est pas grave, je vais simplement vous en parler. Ça sera peut-être simplement plus explicite pour ceux qui ont pris le temps. Et puis pour les autres, eh ben, peut-être que ça leur donnera envie d'aller la voir après, parce que je la trouve riche en enseignement. Et est, euh, cette petite vidéo, elle, est, elle a été produite par euh, un, un youtubeur, euh, un universitaire qui est spécialiste de la foule et des comportements de foule, qui fait euh, plein, de, plein de sujets là-dessus. Et puis, il s'est posé la question, est-ce qu'une euh, foule peut fonctionner sans chef Il a fait un petit exercice, Alors j'ai quand même pris une image ici pour, pour qu'on comprenne l'exercice auquel était euh, soumis un groupe, donc il y avait une centaine de personnes, ils avaient comme objectif de reproduire un motif qu'on appelle euh, un... Du pixel art, donc c'est un certain nombre de points, ça vient un peu de l'informatique. Donc on voit par exemple ici en bas à gauche de l'écran un motif de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sur 8 avec chaque fois une couleur de pixel. Et le groupe devait s'auto-organiser pour recréer ce motif. Et c'est ce qu'on voit à côté, en fait, c'est 64 personnes qui ont chacune un papier de couleur qui lèvent en même temps au-dessus de leur tête. Et puis il y a une photo qui est faite par le drone pour se rendre compte est-ce qu'ils ont réussi. Et dans l'expérience qu'il fait, eh bien, il commence avec des motifs plus simples de 5 sur 5, donc que 25 personnes, et puis euh, sans aucune consigne quant à l'organisation qui doit être prise. Et puis, au fur et à mesure qu'il augmente la difficulté, en passant de 5 sur 5 à 6 sur 6 à 7 sur 7, ou avec des motifs de plus en plus compliqués, eh bien... Euh, il y a une hiérarchie naturelle qui se qui se pose en fait à un moment donné il y a une personne qui, qui essaie de prendre le lead la coordination qui essaye de, de dire aux gens comment comment faire comment se, comment où se mettre etc qui essaye de coordonner l'action de, de de tout un chacun Puis, au fur et à mesure que le groupe devient plus grand eh bien ça devient de plus en plus difficile donc à un moment donné il y a un deuxième niveau hiérarchique qui apparaît ce qui dans la vidéo il appelle les lieutenants donc c'est le c'est le niveau manager sous chef etc à qui qui se coordonnent ensemble pour ensuite retransmettre les informations aux différentes personnes. Et ce qui est intéressant dans cette expérience, c'est de voir où ça mène. C'est-à-dire que ça mène vers une forme d'efficacité. Sur les dernières figures, ils sont parfaitement rodés. Mais dans cette efficacité, en fait, il y a une simplification de ce qui est attendu de chacun qui est phénoménale. C'est-à-dire que ce qu'on voit apparaître, c'est une technique qui consiste à dire aux gens, allez vous mettre en place, nous on vous distribue les papiers. Donc, pour 64 personnes, il y a 64 personnes dont le seul job, c'est d'aller se poser à un des endroits qui est marqué au sol, d'attendre qu'on leur donne un bout de papier, et puis qu'ils le lèvent au-dessus de la tête. Alors que l'équipe du management, eh bien elle elle utilise toutes ces pauses pour parfaire sa stratégie, pour s'améliorer, etc. Donc, ça va vers une forme d'efficacité en termes de temps, mais par contre, en termes d'intérêt, de notion de participation ou d'engagement, eh il y a 64 personnes qui sont complètement délaissées. Et plus ça va, plus ça va dans cette direction-là. Alors, quand il constate ça, ben, il essaie de jouer avec un certain nombre euh, d'éléments et notamment à un moment, il identifie toutes ces personnes qui font partie du, du management, c'est-à-dire tout ce, ce, le chef et puis ses, ses lieutenants, et puis il les évacue du jeu. Il, il, il les met de côté, et il laisse le groupe continuer le challenge tout seul. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va ressortir de nouvelles personnes. Donc ça, ça vient nous rappeler un truc, c'est que peut-être qu'on a besoin de chef, peut-être qu'on a besoin de sous-chef, mais il faut aussi se rappeler que c'est des gens comme les autres, c'est juste un rôle qu'ils prennent pour le bon fonctionnement, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont une compétence que les autres n'ont pas, puisque le groupe arrive à se réinventer, en tout cas sur une, sur une tâche comme celle-là. Et puis, euh, pour finir, sa, pour finir sa, euh, sa démonstration, il leur interdit de parler. Et en fait, dans le moment où il leur interdit de parler, ça supprime tout lien de subordination, ça supprime les chefs, parce qu'à partir du moment où on ne peut plus donner des instructions aux gens, eh bien, euh, on ne peut pas lui dire quoi faire, donc il euh, n'y a plus de place pour, euh, pour la hiérarchie. Et ce qui va se passer dans cette petite expérience, c'est que les gens vont s'auto-organiser tout seuls. C'est-à-dire qu'ils vont aller prendre leur papier et en regardant ce que font les autres, chacun va trouver sa place, chacun va se mettre à son endroit, s'assurer qu'il est entouré par les bonnes couleurs et puis au moment où ils doivent lever le, le, leur papier, ben, il y a une erreur en l'occurrence. Donc Sur 64 personnes, il y en a une qui s'est trompée, elle s'identifie immédiatement comme étant celle qui s'est trompée, elle va vite chercher un autre papier, elle revient, elle change. Et, euh, alors, il n'y a pas de commentaire qui est fait dans la vidéo sur le temps qui a été pris sur cette dernière expérience, mais a priori, ce n'était pas, pas quelque chose de catastrophique, ce n'était pas quelque chose de chaotique. Ça a peut-être été un peu moins efficace, mais par contre, en termes de ressenti de chaque individu, eh bien, il a l'impression d'avoir contribué pleinement. Il s'est responsabilisé en ayant une attention particulière aux autres, à ceux qui les entourent, peut-être en corrigeant son voisin, en disant ah, « Pourquoi tu as pris un papier rouge Moi aussi j'ai un papier rouge. » on ne devrait pas avoir les deux, ce même papier, etc. Et donc, euh, si on ne cherche pas que l'efficacité, mais aussi le développement personnel, en fait, euh, de chaque individu, eh bien, penser à diminuer ou à minimiser les impacts d'une hiérarchie et/ou d'une subordination trop forte, eh bien, c'est une voie à explorer. c'est en tout cas la voie que nous, on a envie d'explorer. Ce qui me permet de vous parler de ce de ce why, en fait, euh, qui est, qu'on est, qui est, qu cultive, nous, dans le, la gouvernance partagée, notre, notre intention, c'est d'offrir un cadre, un cadre, qu'on parle là d'un modèle de management, qui permette à chacun de développer son estime de lui-même ou d'elle-même. Et l'estime de soi, ben, ça mérite probablement d'être un petit peu défini, euh, défini. Et puis nous, on s'appuie sur ce euh, qu'a présenté William Schultz, euh, Schultz, ouais, Schultz. Avec, euh, avec trois, trois aspects euh, pour, euh, pour travailler sur cette, euh, sur cette estime de soi. Mais avant de parler de ces aspects, c'est euh, peut-être pourquoi pourquoi c'est important Tout à l'heure, on avait cette image du chaton qui se, voit, qui se voit tigre, et là, on a cette image de, de la pomme qui se voit trodion. C'est qu'en fait, notre, notre objectif à l'instant Z, il est humaniste, et dans le sens humaniste, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de réfléchir juste à nos entreprises, à la rentabilité de nos entreprises ou de nos associations. On est en train de réfléchir à l'impact que peuvent avoir nos organisations dans le monde, interconnecté euh, tel que nous sommes avec notre environnement. Et pour avoir un impact positif, à notre avis, il faut avoir des personnes qui les composent, qui sont des individus sains. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander à quelqu'un de prendre soin de son prochain s'il ne prend pas déjà soin de lui. On ne peut pas demander à quelqu'un de respecter son prochain s'il ne se respecte pas lui-même. Donc, cette notion d'estime de soi, c'est quelque chose qui vient cultiver notre posture intérieure, qui vient nous permettre d'affronter, de révéler d'affronter nos ombres, de les dépasser, pour qu'ensuite, dans nos interactions avec le monde qui nous entoure, et quand on parle de monde qui nous entoure, c'est une interaction sociale, mais c'est aussi une interaction écologique, euh, eh bien, euh, on soit plus raisonné ou plus raisonnable. Et donc cette estime de soi. Euh, pour reprendre un petit peu les, les catégorisations de, de Schultz, eh bien, on va le séparer en trois parties, enfin en trois, trois aspects, trois, trois axes principaux. Un des axes, c'est celui de la conscience. Un deuxième, c'est celui de la confiance. Et puis le troisième, c'est celui de la liberté. Alors, qu'est-ce que c'est que la conscience La conscience, c'est ma capacité à me connaître, à savoir comment je fonctionne. C'est cette notion d'introspection qui va m'amener à à ressentir ce qui se passe en moi. Donc ça, c'est pour ma dimension intérieure, mais c'est aussi ma capacité à partager avec l'autre cette intériorité. Et donc, à certains moments, faire preuve de vulnérabilité, euh, oser dire ce qui se passe pour permettre une meilleure compréhension euh, et pour pouvoir aussi mieux entendre le vécu de l'autre. Donc, pour se permettre cette notion d'introspection et surtout cette vulnérabilité dans les échanges, eh bien, il faut réussir à créer un cadre qui soit sécurisant. Une deuxième dimension, c'est celle de la confiance. Et la confiance, eh c'est déjà une confiance en moi, hein, en, sur ma capacité à pouvoir faire face aux situations qui se présentent. Donc, quand on parle de faire face aux situations qui se présentent, dans une organisation, par exemple, on va parler de compétences. Est-ce que le challenge qui m'est proposé est en adéquation avec mes compétences Est-ce que je me sens qualifié Est-ce que je me sens reconnu dans ces, euh, dans ces compétences Est-ce que le, le groupe me retourne ça Est-ce que j'ai l'impression de contribuer avec, à travers ce que je peux fournir comme prestation, comme service, etc. Et puis, euh, la deuxième partie de la confiance, qui est la partie confiance un petit peu collective, c'est de savoir que si, à un moment donné, ben il me manque quelque chose pour relever ce challenge, eh bien je vais pouvoir compter sur le groupe, les autres membres de l'organisation, pour compléter, pour pallier, pour me soutenir, pour me fournir de l'aide. Donc, on retrouve la notion à cet endroit-là de, de collaboration. La collaboration, c'est quelque chose qui vient de me donner de la confiance, peut-être de pallier à la, au manque de confiance que je pourrais avoir juste en moi-même si je devais me retrouver seul à faire les choses. Et puis, la troisième, euh, le troisième axe, la, la liberté, euh, c'est la capacité à faire des choix sans contrainte. Euh, donc, ça, c'est de, de sentir que je peux être... Je, voilà, Je ne je, je suis, euh, je suis, je suis pas contraint. Euh, je peux trouver des espaces où m'exprimer à partir de qui je suis de mes aspirations euh, je peux prendre un certain nombre de décisions euh, je ne suis pas euh, perpétuellement euh, cadré par un groupe ou par d'autres individus mais là je marque des contraintes intérieures ou extérieures c'est parce qu'il y a aussi un certain nombre de contraintes qui sont en moi en fait c'est peut-être mes ombres, c'est peut-être un certain nombre d'injonctions c'est peut-être un certain nombre d'éléments qui m'habitent euh, mes habitudes euh, cette flexibilité qui qu'on qu peut perdre avec euh, euh, une certaine rigidité sur la façon dont doivent être fait les choses qui va rendre difficile l'interaction avec avec les uns et les autres eh bien cette, cette liberté la cultiver par rapport à ce qui est à l'intérieur de moi mais aussi m'assurer de garder cette individualité ce jeu même si je, si je suis dans un, un projet collectif. Voilà, et du coup, ces trois axes, euh, liberté, confiance et euh, conscience, eh bien, ils sont nécessaires pour cultiver ce qu'on retrouve souvent euh, cité dans les différentes formes de gouvernance partagée, qui est cette notion de souveraineté. Hein, souveraineté, c'est je suis un individu souverain, responsable, etc. Eh bien, je, je ne peux être dans cette souveraineté que si j'ai conscience de ce qui se passe en moi réellement, si je suis capable de l'ouvrir, si j'ai confiance dans le groupe, si j'ai confiance en moi et si je me sens dans une forme de liberté. Voilà, donc le pourquoi, le why, eh c'est le développement de l'estime de soi et le comment, eh c'est de travailler sur ces espaces de liberté, de conscience et de confiance à travers le management. Et puis on arrive sur le what. Le what c'est ben concrètement qu'est-ce qu'on fait. Et ce concrètement, et eh c'est euh, euh, nous, en tout cas nous dans notre approche, <rire> bien sûr, euh, le comment on le fait, et eh ça va être la gouvernance partagée. Alors après, derrière le terme gouvernance partagée, c'est assez large. Il y a plusieurs organisations qui proposent de la gouvernance partagée, de la gouvernance distribuée, ou, ou des termes comme ça, et puis finalement, il n'y a pas une définition officielle. Donc, euh, je vais me permettre de vous présenter le modèle Z, qui est euh, notre conceptualisation, ou, ou notre boîte à outils, euh, on regroupe sous ce terme gouvernance partagée alors tout d'abord euh, et je refais le lien avec ce que je disais au début ce, cette attention au je et au nous euh, pour creuser un petit peu cette attention au je et au nous passe par la recherche d'un équilibre pourquoi d'un équilibre Parce que si on accorde trop d'importance au « jeu, on tombe dans un fonctionnement très individualiste et on voit, on sait, on peut constater que plus on va vers cet individualisme, moins il y a de liens avec les gens et que ça amène un certain nombre de dysfonctionnements. En parallèle, on a encore un certain nombre d'épouvantails sur le « nous ». Quand le « nous » prend le pas sur les individus, ou l'individu se noie dans le collectif, eh bien on peut tomber dans des formes très dysfonctionnelles, dont certaines applications du, du communisme ou ce genre de choses. Et donc, on ne peut pas aller uniquement dans l'un ou uniquement dans l'autre, il s'agit de trouver l'endroit juste. C'est l'expression de la liberté dont je parlais tout à l'heure, ben ça en fait partie, c'est-à-dire… Okay, je ne peux pas être libre à tout prix parce que je fais partie de quelque chose, je fais partie d'un tout plus grand que moi, pour reprendre le, le, le concept philosophique du, du holon. Je, je suis un je, mais je fais partie de quelque chose de plus grand, que ce soit une organisation, que ce soit la société, que ce soit le monde en général. Et donc, pour trouver cette, cet équilibre-là, il y a beaucoup de choses qui vont se passer au niveau de la prise de décision. Et donc l'équilibre qui découle, la recherche d'équilibre qui découle de la précédente, eh c'est d'équilibrer ce qu'on appelle une décision individuelle, où on va permettre à un individu de prendre des décisions par lui-même sans avoir besoin de s'appuyer sur le groupe, et les décisions collectives qui vont nécessiter que les gens, que le groupe, que les membres de l'organisation se retrouvent pour décider ensemble et ben, chacune a ses avantages en fait et ses inconvénients donc si on est dans de la décision collective ça va nous permettre de favoriser le collectif le sentiment d'appartenance ou bien générer de l'engagement et puis si on est dans la décision individuelle ben, on va favoriser de l'enthousiasme de l'initiative de la créativité individuelle de la responsabilité euh, on va permettre, on va permettre euh, euh, la délégation d'autorité, notamment. Et en même temps, chacune de ces formes, eh bien, elle a un certain nombre d'inconvénients ou de risques. Hein, la décision collective, un de ces risques, c'est de prendre beaucoup de temps, parce que prendre une décision à plusieurs, chercher la solution qui convient à tout le monde, ça prend du temps. Et puis la décision individuelle, ben, son risque, c'est que chacun parte dans sa propre direction et puis qu'à un moment donné, on perde le, on perde le contact. Donc, dans l'image de l'arbre qui est ici, qu'on utilise régulièrement, c'est euh, de se dire, si l'organisation, on la représente comme un arbre, eh bien, on a dans un premier temps ses racines. Les racines de l'arbre, c'est là que ça puise son histoire, c'est là que ça puise sa force, c'est ce qui donne du sens à notre organisation. Et donc, euh, le, le sens de l'organisation, c'est sa raison d'être, c'est ses valeurs, c'est ce genre de choses, et pour cette dimension-là, pour ces dimensions-là, eh on va euh, privilégier les décisions collectives. Et puis par contre, plus on va monter une tâche à quelqu'un, eh on va essayer de lui donner un maximum de liberté de liberté de choix choisir déjà comment faire les choses, mais peut-être même prendre un certain nombre de décisions stratégiques pas trop engageantes à ces niveaux-là, par lui-même, sans avoir besoin d'obtenir la validation du groupe, parce que ça, c'est un risque. Hein. Dans un système hiérarchique, on va chercher la validation du chef. À un moment donné, si le groupe remplace le chef, eh bien, on ne développe pas plus son estime de soi que dans cette situation-là. Voilà. Alors les termes qui sont écrits ici sens rêve plan action eh bien c'est justement ceux qui viennent de ce modèle Z dont je parlais juste tout à l'heure notre modèle Z cette carte en cinq espaces qui est une carte pour on dit diagnostiquer son organisation donc diagnostiquer ça permet de l'apprendre et de regarder dans dans le cadre de votre organisation, que ce soit une association, une, une, une petite ou une moyenne entreprise, une multinationale, etc. C'est égal. En fait, est -ce, comment est-ce que vous vous y retrouvez Quelle place vous pouvez donner à chacun des éléments qui sont représentés ici euh, Et pour ça, eh bien, on va faire un petit zoom sur les différents éléments. Et je vais commencer par celui qui est au centre. Donc ce qui est au centre, c'est l'espace sens. Euh, l'espace sens, c'est ben le, le why de l'organisation, c'est pourquoi l'organisation existe, et ça, c'est ce qu'on appelle la raison d'être. Hein, donc là, la raison d'être, elle est composée euh, en tout cas de ces, de ces deux premiers éléments, le why et le how pourquoi est-ce qu'on existe et là on privilégie de notre côté une approche qu'on appelle écosystémique c'est-à-dire de ne pas juste exister pour soi-même mais exister en connexion avec le, avec le monde qui nous entoure donc quelle est notre contribution euh, et puis euh, le how ben, c'est en fait concrètement qu'est-ce qu'on qu qu fait, où est-ce qu'on met notre énergie qu'est-ce qu'on a envie de construire ensemble et ça c'est assez indissociable de la notion de valeur euh, qu'on appelle le cadre éthique, nous, et qui liste ben voilà, comment est-ce que, enfin, si, si on a tracé le chemin, c'est comment est-ce qu'on y va, quoi quelles sont les routes qu'on accepte d'emprunter, est-ce qu'on prend que les routes goudronnées, est-ce qu'on prend que les chemins de campagne, et euh, eh bien c'est euh, ces mots sur lesquels il faut se mettre d'accord avec toujours le risque que les valeurs sont souvent des mots valises qui méritent d'être définis au sein d'un groupe. Donc, ça, c'est vraiment les racines les plus profondes. Et puis, il y en a des un petit peu moins profondes. C'est ce qu'on appelle euh, l'espace rêve. L'espace, on l'appelle, euh, ce nom nous correspond bien, c'est qu'on s'appuie essentiellement sur les aspirations des individus pour définir les prochaines étapes, les prochains pas. Et là aussi, c'est quelque chose sur lequel on va apporter une énergie collective. C'est-à-dire qu'avoir des objectifs qui sont définis par une personne ou un petit groupe de personnes, et puis que notre seul espace de liberté, c'est comment on va là où les autres ont envie d'aller. Ça me fait toujours penser à un petit proverbe que j'avais beaucoup aimé quand je l'avais entendu, c'était euh, « Dépêche-toi de réaliser tes rêves, sinon quelqu'un d'autre va t'engager pour réaliser les siens. » Et euh, la démarche qui est ici, c'est de se dire « Ok, comment est-ce qu'on peut créer Comment est-ce qu'on peut faire avancer notre organisation sur la base d'une sorte de rêve collectif, c'est-à-dire un rêve dans lequel on arrive à intégrer les aspirations de chacun, euh, pour que chacun ait vraiment l'impression de contribuer à la destination. Et, euh, et c'est pour ça qu'on va rester dans une décision, si possible, collective. Alors après, ça dépend toujours de la taille des organisations. Euh, euh, parfois ça se fait en, en sous-groupe ou en choses comme ça, mais dans quelle mesure est-ce que je suis capable de contribuer à poser les objectifs prioritaires en fonction de l'énergie, sachant que plus ça s'appuie sur l'énergie, l'enthousiasme et les aspirations des membres, plus ça, de, euh, plus ça a de chance de se réaliser. Donc, cette, cette carte diagnostique, elle est là pour se poser, pour, pour vous poser la question, et vous pourrez le faire l'exercice peut-être en, en rentrant dans votre organisation, c'est de vous dire, OK, qu'est-ce qui, dans mon organisation, me euh, identifie le sens Est-ce que vous avez une charte quelque part Est-ce que vous avez une raison d'être qui est affichée sur un mur Est-ce que vous savez où votre organisation va Est-ce que quelque chose existe dans ce C'est peut-être peut juste le, les buts de l'association dans les statuts, hein, par exemple, mais… Est-ce que ça existe quelque part Est-ce que vous le connaissez Est-ce que c'est utilisé Et puis, pour les priorités, pour l'espace rêve, c'est la même chose. Okay, est, est où sont les priorités Si je dois choisir entre plusieurs choses à faire, comment est-ce que je choisis Est-ce que c'est clair pour moi Est-ce que c'est clair pour mes collègues de, de ce qui est prioritaire Et puis, de la même manière, on arrive dans l'espace plan, le troisième espace, qui est celui de la structure, de la planification, structuration. Donc, qui fait quoi en gros, et c'est ce que nous, on, en gouvernance partagée, on, on traite avec euh, les structures en cercle et rôles, mais finalement, ça peut être un organigramme classique, des euh, fiches de poste ou des cahiers des charges. C'est, en gros, est-ce que les tâches de chacun sont bien définies pour éviter, d'une part, qu'on se marche sur les pieds, et puis d'autre part, que quelqu'un fasse quelque chose euh, qu'un autre pensait que c'était lui. Ça, c'est la définition de marcher sur les pieds. Non, euh, du coup, l'autre option, c'est... Euh, qu'il y ait des tâches qui soient faites par personne en fait alors qu'elles sont importantes. Euh, et puis, ben, dans cette notion de planification, on a aussi euh, la question du règlement. Est-ce que vous avez un règlement euh, Est-ce que les... On peut parler de règles, on peut aussi parler de bonnes pratiques, hein, qui sont simplement des comportements soutenants pour que les choses se passent bien. Est-ce que c'est est -ce est accessible Est-ce que c'est documenté euh, est-ce que c'est capitalisé Parce que souvent, on découvre une bonne pratique dans une, euh, dans, dans une forme de tension ou de, de conflit. Et euh, si on n'a pas envie que ça se reproduise, est-ce qu'on a pris le temps de l'écrire quelque part Comment est-ce qu'on modifie Comment est-ce qu'on revient dessus Comment est-ce qu'on le fait évoluer C'est toutes des questions auxquelles euh, toute organisation devrait avoir les réponses, mais sur lesquelles, en gouvernance partagée, c'est d'autant plus important puisqu'il y a cette notion de distribution de responsabilité globale, c'est-à-dire que plus de gens, probablement dans une entreprise classique, sont appelés à venir agir. Et puis, ça ne va pas avancer dans mon organisation si je ne passe pas par l'espace action. Il s'agit à un moment donné de, de, faire, de faire avancer. Et dans cet espace-là, eh bien, on arrive dans quelque on se rapproche de plus en plus de ces notions de décision individuelle. Euh, idéalement, quand je suis devant ma machine, que je dois prendre un certain nombre de décisions, eh bien, plus je suis à même de les prendre tout seul, plus ça va être fluide et ça va être efficace. Et donc, dans cet espace action, eh bien, nous, on pose une question principale, enfin, deux, non, deux questions principales. La première, c'est euh, comment est-ce qu'on se réunit euh, en étant alors, à la fois efficace, c'est-à-dire pour se synchroniser, comment est-ce qu'on peut partager de l'information, comment on peut se demander des choses mutuellement, comment est-ce qu'on peut creuser des problèmes ensemble de la façon la plus efficace possible. Euh, et puis, en dehors de ces moments où on est tous ensemble, eh bien, comment on fait circuler l'information pour que l'information qui est importante pour les gens soit à disposition et qu'en même temps, on ne se fasse pas submerger sur des canaux comme des, des messageries, des emails et des choses comme ça. Donc là aussi, toujours dans cette notion d'outil diagnostic, posez-vous la question, comment est-ce qu'on travaille dans nos espaces de réunion à être efficace euh, et en même temps à prendre soin des besoins de chaque personne qui est là Nous, un indicateur qu'on a, c'est qu'une bonne réunion, on en ressort avec plus d'énergie que quand on est arrivé. C'est-à-dire que si l'interaction a été constructive, collective, qu'on s'est senti soutenu, que les valeurs que j'ai présentées au début ont été nourries, eh bien je ressors de, cette, de ce moment collectif avec plus d'énergie. Et puis, si ce n'est pas le cas, ben c'est qu'il y a sûrement quelque chose à cultiver. Et puis, posez-vous aussi la question, ben où, où sont les informations qui permettent aux gens de prendre les bonnes décisions Est-ce qu'ils est qu y ont accès Et puis le dernier, le dernier espace, l'espace célébration, alors c'est un mot que, comme les autres d'ailleurs, qui vient d'une méthode de gestion de projet qui s'appelle le rêve du dragon, nous on aime beaucoup ce mot, même si euh, dans le voilà, dans le, la vision collective, ce n'est pas nécessairement celle qu'on lui donne. Célébration euh, est utilisée dans le sens de tirer les enseignements et éprouver de la gratitude. Donc c'est ce moment où euh, où on pourrait dire il y a ce petit euh, cette petite phrase qui dit euh, je ne je ne perds jamais euh, soit je gagne soit j'apprends. Ben on est dans cette mentalité là c'est de se dire dans l'espace célébration on éprouve de la gratitude pour tout ce qu'on a euh, réussi euh, toutes les attitudes constructives qui ont pu être partagées et qui ont permis d'avancer et d'atteindre des objectifs et puis, on regarde tout le reste, c'est-à-dire toutes les épines dans le pied, tous les échecs, tous ces, tous ces éléments-là, en se disant qu'est-ce qu'on peut apprendre de ces éléments-là, de façon à ce que la prochaine fois, ben, ça se passe différemment, au moins, <rire> et si possible, mieux. Euh, et cet espace célébration, eh c'est un espace qui est très relationnel, dans le sens où ces apprentissages euh, et cette euh, gratitude ça peut, être un travail, ça peut être un travail personnel hein, aussi, ça, ça vaut la peine de le faire, mais c'est aussi un bon moment de resserrer des liens et de créer quelque chose, ces, ces éléments de, de confiance, de vulnérabilité euh, au sein du groupe. Et, euh, et c'est aussi euh, ben, dans ces relations que vont arriver un certain nombre de choses dans la vie des organisations qui méritent d'être anticipées euh, parce que quand on est dedans, c'est difficile de trouver des solutions et ces éléments eh bien, pour nous, vraiment fondamentaux sur lesquels tout collectif devrait se, se poser la question assez vite ou toute organisation devrait clarifier assez vite en tout cas dans un fonctionnement collectif, hein, parce que souvent les réponses sont plus simples dans un système hiérarchique mais c'est là, c'est est comment est-ce que, est que quelqu'un rentre comment est-ce que quelqu'un quitte, comment est-ce que quelqu'un un, euh, comment est-ce qu'on vire quelqu'un euh, à un moment donné, sachant que pour nourrir le sentiment d'appartenance, l'inclusion elle mérite de passer par des étapes, elle mérite d'être ritualisée. C'est quelque chose qu'on va retrouver dans cet espace-là, c'est cette notion de rituel. Euh, alors on, on a hérité de vieux rituels religieux qui sont euh, peut-être euh, en partie obsolètes. C'est pas pour autant qu'il faut balancer toute la notion de rituel. On a besoin de notre construction sociale d'étapes de, de passage et donc quelqu'un qui nous rejoint a besoin d'un certain nombre d'étapes de passage pour sentir appartenir à un, un collectif pour ne pas être juste là pour pour toucher un salaire puis rentrer chez lui si on a envie qu'il développe un sentiment d'appartenance qui va le rendre justement plus engagé plus responsable euh, eh bien il faut il faut travailler là dessus partir bon ben ça ça se fait déjà dans les organisations hein. quand on veut partir il y a une notion de transmission etc et puis euh, et puis euh, faire quitter quelqu'un ben là c'est peut-être le point avec le petit cœur brisé c'est plutôt la, la gestion de conflit en cas de conflit euh, en cas de manquement comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on gère ça avec comme objectif de se dire bon ben à un moment donné il faudra peut-être le faire et au moment où on le fait qu'on soit à l'aise sur le fait qu'on l'a fait avec le plus enfin qu'on a pris soin de l'humain autant que possible bien sûr une séparation elle amène toujours à, à blesser euh, quelqu'un euh, mais de, de mettre le maximum d'attention, de faire de son mieux, je dirais que c'est ça, ça la, la clé dans, dans ces moments-là. Et aussi reconnaître que c'est possible et s'y préparer, parce que si on est surpris par, euh, si on ne s'y attendait pas et qu'on est surpris par ça, euh, il y a pas mal de collectifs qui peuvent se sentir démunis, peut-être plus dans le monde associatif que dans le monde de l'entreprise. Voilà, et puis... Euh... Et puis, euh, bah, le cadre relationnel, c'est euh, de prendre le temps aussi euh, de définir comment est-ce qu'on a envie d'interagir les uns avec les autres. Et ça, je pense qu'il y, y, y a assez peu d'endroits où c'est clairement défini, où les gens se sont arrêtés en se disant comment est-ce qu'on a envie de, de parler, de se parler les uns les autres. Et je trouve que, ça, ça me, je vais finir un petit peu là-dessus, euh, tous ces éléments qu'on peut poser, nous, on invite vraiment à les écrire euh, parce que quand il s'est écrit, hein, que ce soit le règlement, que ce soit la structure, que ce soit tous ces éléments-là, ben c'est plus facile de déjà de, de les relire, d'identifier ce qui pourrait euh, ne pas fonctionner ou qui n'aurait pas fonctionné pour le faire évoluer. Donc faire évoluer quelque chose d'écrit, c'est pour nous c'est beaucoup plus accessible. Puis surtout, on peut plus facilement y retourner quand on est dans la tourmente. Parce que c'est un petit peu ça, hein, autant un règlement qu'une structure que, euh, que des processus. C'est est-ce qu'on est capable quand on est en pleine possession de tous nos moyens, euh, écrire la façon dont on aura envie que ça se passe pour que au moment où on est dans la tempête, au moment où on est dans la crise, puis qu'on a notre cerveau qui fonctionne plus qu'à 20%, à 25%, cest dire OK, il ne faut pas que je compte dessus, <rire> je ne fonctionne pas bien, hop, je reviens sur ce que j'ai écrit au moment où euh, j'étais en pleine possession des moyens j'applique ça, et puis une fois que je serai sorti de la crise, ben je reviendrai pour éventuellement penser à le changer, à l'améliorer. Mais ça nous fait une sorte de bouée de sauvetage dans des moments qui sont, euh, qui sont difficiles. Voilà, donc cette carte du modèle Z, elle vous invite, euh, elle est à télécharger sur, sur notre site internet, à vous questionner de, ben, dans mon organisation, que ce soit une asso, une entreprise, est-ce qu'on a... Euh, un cadre relationnel est-ce qu est que la structure est claire est-ce que qui fait quoi c'est clair bon, ça, on le trouve souvent en tout cas dans les entreprises est-ce que j'ai pris le temps de bien penser mon système d'information etc et puis ça me permet de, bah, de vous parler rapidement de, de nos formations donc dans nos formations euh, on va voir euh, on va voir ce que, ce que je ne vais pas traiter du coup, dans, ce, dans ce webinaire c'est à dire qu'on va terre, on va reprendre notre cœur de l'oignon puis on va, on va s'éloigner un petit peu de plus en plus vers le vers le Watt donc on va voir des, des, des, euh, des concepts donc des concepts c'est des, euh, des éléments presque philosophiques euh, euh, ou, ou assez haut niveau qui permettent d'observer euh, un certain nombre de, de de dynamique, des dynamiques collaboratives, de, de fonctionnement humain, de fonctionnement des organisations, etc. Euh, notamment, par exemple, la prise de décision, c'est de prendre conscience de, de tous les types de prise de décision qui peut exister pour se rendre compte qu'à tout moment, on a le choix de, du modèle plus ou moins collectif ou plus ou moins individuel, selon le, le, ce qu'on veut atteindre. Euh, donc, on a aussi les, les moyens les moyens, c'est euh, euh, c'est des choses à mettre en œuvre, euh, donc ou des choses qui viennent vraiment soutenir euh, cette ce, ce why, hein, ce, ce cette ce, cette recherche de la cette recherche de la de la confiance en soi. Euh, donc c'est des éléments par exemple qu'on va retrouver euh, et qui, sont assez, euh, qui, sont, qui, qui nous touchent, en tout cas, qui touchent pas mal de gens qui ont lu euh, Reinventing Organization, donc c'est cette notion de raison d'être évolutive, cette notion d'auto-organisation, etc. Mais je, je parle encore de moyens parce que derrière le terme auto-organisation, ben, il y a besoin de quelque chose de plus, il y a besoin d'outils. Et ça, c'est euh, ben, une des choses qu'on a l'occasion d'aborder euh, aussi en, dans, dans le cadre des formations, c'est d'essayer de tester un certain nombre d'outils. Donc, c'est les outils que nous, on a choisis. Hein. Il y en a plein d'autres qui existent. Vous en trouverez peut-être à différents endroits, mais euh, notamment les nôtres sont assez bien documentés. Il y a des fiches pédagogiques qui sont euh, disponibles dans notre espace académie, je vous en reparlerai tout à l'heure, euh, qui permettent de vraiment vivre concrètement dans des situations fictives, parfois même dans des situations réelles, eh l'utilisation d'outils qui permettent cette cette auto-organisation, ce, ce wellness, etc. C'est des, des outils de prise de décision, des rôles qu'on appelle structurels qui viennent garder le cadre, c'est des outils pour décrire ce qui est un rôle, ce qui est un cercle, les tâches de chacun, etc. Donc, explorer par la pratique des outils concrets, apprendre tel quel ou à faire évoluer. Et pour ça, eh bien, on propose un certain nombre de, de formations. Euh, donc Sur la partie vraiment gouvernance partagée, puisque c'est celle qui nous intéresse un petit peu ce soir, on, on a fonctionné longtemps avec une formation de trois jours où on essayait de mettre un peu tout et où là, on était vraiment trop à l'étroit. Donc, on est parti sur trois modules cette année, ce qu'on appelle les fondamentaux, c'est vraiment les bases euh, L'idée, c'est d'apprendre à naviguer dans une organisation en gouvernance partagée pour tous ceux qui rejoignent une, une organisation de, de ce type-là ou bien qui veulent découvrir ce que c'est la gouvernance partagée, du moins au, au, niveau, au sens où, où nous, on l'entend. Euh, et puis après, on a une formation facilitation qui est vraiment destinée aux personnes qui veulent prendre ce rôle-là au sein de leur organisation, c'est-à-dire qui veulent être capable de, de tenir le cadre de, de réunions qui sont prédéfinies voire de créer des formats de réunion en fonction des différents besoins euh, pour soutenir leur organisation, pas seulement à travers le, à travers le, le travail nécessaire à, à faire pour atteindre la, la mission, mais aussi euh, pour animer ces, ces, ces temps collectifs et collaboratifs. Et puis le, le troisième module, ben, c'est celui de la transformation. Pour les, les personnes qui ont envie de vraiment transformer leur organisation de type associatif ou de type PME en gouvernance partagée et qui viennent faire le plein d'outils, mais aussi de mise en garde sur les dangers, les risques, comment ça se passe, à quoi il faut penser, comment définir les étapes, l'ordre des étapes, la vitesse à laquelle on fait ces, ces choses-là. Voilà. Et puis, euh, accès, de façon. Euh, un petit peu déconnecté de, de ça, mais complémentaire, ben on a une formation sur la, la communication, une sur la, sur la, la, la résolution de conflits, euh, et puis une sur la création de projets collaboratifs euh, comment lancer un projet, lancer une dynamique de projet, que ce soit au sein d'une organisation, enfin d'une entreprise ou d'une association. Euh, en s'appuyant sur l'intelligence collective euh, et euh, reven en revenant sur cette notion de, de rêve de chacun pour laisser mourir le, le projet d'une seule personne et faire naître le projet de, de plusieurs. Euh, alors, rapidement, euh, ben, il y a un certain nombre de dates euh, qui sont déjà programmées que vous allez retrouver sur notre site internet dans la rubrique des, de, de l'agenda. Euh, ça permet juste de, de dire que depuis cette année, eh bien, on, est, euh, euh, on est à l'international. Alors, on a toujours été à l'international dans le sens où on était sur la région euh, Genève et euh, France voisine. Mais euh, cette année, on a une formation à Montpellier, une formation à Dulin, notamment. Et on en a d'autres, mais qui ne sont pas planifiés encore euh, sur la Bretagne. Donc, voilà, on a des membres de l'Instant Z qui, euh, qui sont, à, qui sont euh, étalés géographiquement de plus en plus donc n'hésitez pas à repasser euh, par là euh, on, a, on a encore assez peu communiqué sur les dates du deuxième semestre donc ça va être fait dans les prochains jours ou les prochaines semaines on a une seule formation à la facilitation qui est programmée en octobre à Fribourg en collaboration avec le CPI qui est un centre de formation professionnelle. donc voilà, n'hésitez pas à faire un tour sur notre site internet, allez voir dans notre agenda ou aller explorer notre petit espace Académie, dans lequel vous retrouvez passablement de nos supports pédagogiques à télécharger. Vous y retrouvez aussi la liste de tous les webinaires qu'on a pu faire à gauche et à droite. Parfois, sur, on a des webinaires d'introduction, comme celui-ci, et puis on a des webinaires spécifiques qui nous permettent d'aborder les thématiques particulières en lien avec la gouvernance partagée, par exemple, comment faire avec un comité, comment virer quelqu'un, comment traiter la question des salaires, etc. Euh, régulièrement avec, avec des invités ou des invités aussi. Et donc, euh, voilà, une belle source d'informations de, de, et de documentation pour celles et ceux qui veulent le pousser plus loin, l'exploration. Le, et voilà, moi, je suis au bout de ce que j'avais envie de vous partager et il nous reste une quarantaine de minutes pour des questions. Yes, du coup je coupe l'enregistrement pour... oh. et je t'invite à couper. Excellent, je suis en train de regarder où c'est que je trouve le truc arrêter la diffusion en directe, c'est parti.